Deux semaines sans vidéo, c'est vraiment, vraiment beaucoup trop long. Mais oui, parce que, il y a deux semaines, quand j'ai fait les vidéos, les deux dernières, j'ai eu euh, beaucoup, beaucoup, même, voire, beaucoup de commentaires. Flavien Thomas. Salut Flavien, ou salut Thomas. Enfin, ça dépend, euh, T'as compris quoi. Super boulot et super chaîne, je suis vraiment fan, continue comme ça. Eh bien, j'ai mon premier fan et je suis vraiment content. Donc, euh, bah, continue à regarder les vidéos, ça va être super. Un message de Mathieu Douvende. Salut, moi aussi je t'ai connu grâce à JC et j'aime vraiment ce que tu fais. En tout cas, tu as vraiment de la place dans ton atelier. Continue ce genre de vidéo. 58 mètres carrés plus la place à côté et il y a de l'espace aussi à l'étage. Donc, franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Merci pour votre commentaire. Tam Papiari qui me dit j'aime bien ce format de vidéo, fais-nous partager davantage tes projets. Ça, c'est pour la semaine qui arrive, ou la semaine d'après. Euh, étant donné que la cuisine a bien avancé, vous verrez d'ailleurs ça juste après, euh, je pourrais euh, faire quelques projets bien différents qui vont être vachement sympas. Record nous dit, super merci, une vidéo sur l'habillage serait cool. D'accord. J'ai euh, là une veste... Euh... Euh, sans manches de la marque EROC un jeans euh, de la marque e Rock aussi. Tu vois, un jeans sécurité tranquillou quoi. Et alors, hop là, tu vois les chaussures. Bon ben bah, voilà, c'est des belles chaussures noires comme ça, de sécurité. Donc voilà. Sinon, euh, j'ai un petit polo avec un petit machin là, tu vois, un petit col. Voilà. J'ai des 10 euh, d'autres, des chaussettes. Euh, voilà. Euh, Brico Manu, pourquoi ne pas avoir fait la porte plus courte plutôt que de recouper dans le linteau Alors, euh, dans la porte de l'atelier, tout simplement, j'ai recoupé le linteau pour pouvoir passer la camionnette. J'ai une camionnette et du coup, pour avoir la hauteur adéquate, euh, j'ai dû recouper dans le linteau, euh, tout simplement. Je vous remercie tous vraiment énormément. Vos messages me donnent plein d'énergie pour la suite de l'aventure. Un énorme, mais alors là, énorme merci à tous. Bon record, euh, je te charrie. Hein. La vidéo de l'habillage de la cuisine, c'est maintenant. Alors, ça claque, non Je trouve pas. Moi, je trouve que ça claque. En réalité, ce qui claque, c'est ça. Pas la classe, ça Non, mais sérieux, pendant 15 jours, j'ai vraiment bossé. C'était impossible de faire des vidéos. J'ai commencé par fixer les façades sur les caissons. Et le rendu est pour moi assez sympathique. Il a fallu juste là que je fabrique un meuble en biais. J'ai aussi terminé avec un caisson sur le dessus des meubles. Mais j'ai aussi placé des spots, fabriquer et placer la plainte. Alors j'ai fixé un ruban LED et j'ai fait une finition avec un panneau pour qu'on ne voit pas les caissons d'un côté et de l'autre. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire Je dois faire les façades de porte les façades de tiroirs, appeler le marbrier pour qu'il vienne mettre du granit comme plan de travail, quelques finitions, et eh bien ça se finit tout doucement, hein. il a seulement fallu 6 mois. Hein. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouveaux projets, parce que la cuisine, je commence vraiment en avoir marre. Je ferai une dernière vidéo une fois que la cuisine est complètement terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter un Max. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres projets. Ciao